Bonjour, cette nuit il a neigé La neige Je fais une boule de neige Je lance la boule Tout est blanc la neige recouvre la voiture, l'homme déneige sa voiture. Il y a du brouillard, on ne voit pas bien la route. On ne voit pas bien la route. Le chasse-neige déneige la route et met du sel sur la route, le chasse-neige met du sel sur la route, le sel fait fondre la neige, le sel fait fondre la neige.